Coucou Avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que j'avais eu le double de rush de son dont j'avais besoin. Vous allez voir, à la fin de la vidéo, ça se coupe un petit peu brutalement. Mais c'est parce que si j'avais laissé une autre partie, bah, la vidéo aurait duré vraiment trop longtemps. Du coup, si vous voulez une suite de cette vidéo, vous avez juste à me le dire, parce que je me suis éclaté à la montée, parce que je l'ai vraiment trouvé drôle. Donc voilà, je vous souhaite une super vidéo, donc donnez-moi vos avis en commentaire, savoir si vous voulez que je la continue et si vous l'avez appréciée. Voilà, voilà Bon, c'est parti et si on faisait une vraie vidéo, pour le coup on attend que tu te mettes sur une plaque de pression. C'est qui qui a pris de la jeter C'est moi. On va te jeter, tu vas voir toi. Ah. Non, non non non non non non Magic. Pourquoi Pour la vidéo, s'il te plaît. Quelle grosse salope bon. <rire> heureusement que c'est pas lui hein. C'est la pire map celle de Magic était allée quoi Parce que en gros t es, t es, les lumières Tu vois qu'aux endroits où il y a les lumières sinon tu vois pas la map Ah oh, ouais, c'est trop drôle, <rire> drôle. <C 'est> <rire> génial, <rire> Non c'est trop génial nul Non c'est vraiment nul Je tiens à dire que on connaît la map Je tiens à dire qu'il faut courir là C'est Indiana Jones <rire> c'est trop drôle Oh vous m'avez découvert une map <rire> NON OUI, oui Oh les petites putes <rire> oh, eu Non mais t'es. Ils ont gagné des points dès le début mmh. Mais pourquoi ils... Mais quel bâtard! mascarp, je te chie à la gueule. Yes! Nicolas Co! <rire> oh, au oh no. Nicolas! Ah euh, merde! Ce oh, moi What Comment t'as fait? C'est bon? Ah, il a eu un passe pas de Ah, mais t'as été, été ah. envoyé? Mais non, mais c'est quoi, cette explosé? C'est dégueulasse! Un petit pas pour Illusion et un grand pas pour l'humanité. <rire> Avec. Euh... Putain! Oh, t'es un bâtard! <rire> oh, t'es un putain de bâtard! Non Mais non, non mais il est en train de gagner. OUI Non Je sais <rire> pas si vous avez vu mais il a mis des, des pics très... en haut pour que Magic il se fasse niquer et il a fait exprès de faire semblant d'y aller au début euh, Yuka euh, C'est vraiment une salope Ça non, me ça... pète les couilles je tombe tout le temps pareil Moi ça se passe, moi, ça se passe bien Ferme ta gueule <rire> T'es un lapin en brochette C'est un lapin mécanique déjà Eh si t'as pas de couilles si tu te jettes pas dans les pics, euh, il se le Vu que t'as des points d'avance pour faire durer un peu la partie Salope Ouais, c'est une oh, voilà! Ramène la coupe à la maison! Ramène <rire> la coupe! Je sais même pas si c'est possible avec oh ce que t'as fait. Oh! Si c'est possible, regarde, hop! Allez! Oh, oh, Ah! Je suis bien, je suis bien dans. En... Est-ce est que, que ça, ça va être possible? Attention, est-ce que. Il me va réussir. Ah, ah c'est compliqué, hein! Oh <rire> <Au> mon dieu! <rire> Quoi? Au début je l'ai vu passer à Attends travers <rire> C'était beaucoup trop rapide pour mon cerveau oh, Oui je suis premier oh, quoi Non mais s'il passe là, non. ah ça pas bien fait Mais <rire> <rire> oh, okay. Nico il se prend des coups dans la queue à toutes les... <rire> il s'est connu au mur en mode non non non Il se prenait des fessées allez. Nico un coup par la maison, lève le bois, allez Oh non vous êtes des gros fous C'est mon piège. c'est WOUH Oh non Ah vraiment vous des enfants. Mec je me suis fait shooter pendant que j'étais en l'air. Oh putain j'en ai marre de j'en ai marre de cette boule là. Non non non non. Heureusement que j'ai gagné la partie qu'on filmait pas. Putain, j'ai envie de pleurer quand je dis ça. Toujours comme ça avec moi de manière. Dès que je commence à filmer, c'est fini. Oh non Bien fait pour ta gueule, petit con. Une mouette qui vole, t'as un raton laveur. Arrête de mytho Mascard -mas a quitté euh, la partie. J'étais déconnecté. <rire> T'étais trop, étais trop mauvais. J'ai suivi le et... Bah c'est bon, c'est fi fini, du coup. Non mais c'est fini. Euh, on va pas chercher une Madeleine. Reviens là avec ta Madeleine, enculé Mascard, dépêche-toi là, on est en train, on va dans le volcan. Quel est le problème avec la Madeleine Bon, euh, trace ta euh, Attendez, oui, je, je vous fais un de... petit ASMR euh, M&M, c'est alors que j'avais dit que j'en mangerais plus. Il okay. mmh. lui, tu peux pas mettre ouais. des lunettes en violet Et Ça va être très laid, des lunettes en violet, t'es conscient. Euh, venez, on fait ça. Yuka t'es quelle couleur, toi Va changer, mets ton sweat vert. Et pour ça va. pour avoir une grande trompe. <rire> je... <rire> Hashtag frustré. <rire> <rire> bon, bouge ton cul, là Ouais, il est assez lourd, donc, bon. Comme t'es blagues. Ça, c'est <rire> rigolo, ça, là. Ok, dans deux secondes, je te kick vraiment. <rire> Qu'est-ce qu'il y a <rire> Il saute à chaque fois pour qu'on perde le temps. Mais allez vous faire un pète <rire> On a le fait de servir Ouh la lave oh. merde ça monte et ça descend Ouh la... C'est un petit poids vert qui monte et qui dé. Des... Oh non Yes C'est pas possible Bon bah en tous cas on s'est bien amusé. Une petite douche Ah ouais, une petite douche de lave. Ah oh, elle me fait mal aux yeux la lave, elle est moche quoi Alors, mon, mon objet est totalement inutile. Oh ça fait du Tetris <rire> Tu tu tu tu tu tu tu Ça, c'est intelligent, Magic de merde là. On est passé au moins, nous. Ouais, vous allez mourir. Oh oh. Oh bâtard. Oh bâtard. Oh non, attends, je qu'il revienne. La la la la la la la la la la la la la la la la Et Pardon. Oh, attends, tu penses qu'il se passe quoi si on va tout à droite ah, y y'a rien. Bah, tu meurs. Je veux dire, bah, y'a Marine okay. Le Pen qui t'attend. <rire> Attendez, vous pensez que ça fait quoi si je mets de l'eau dans la lave <rire> C'était grave drôle ça. C'est le boss ultime. En tout cas, moi je m'amuse bien. Oh, regardez, ah. il met de l'eau sur la lave, vous pensez que ça fait de l'obsidienne Lol. Hashtag Minecraft. Oui. Tiens, oh, retourne non. là. <rire> non, je refuse. <rire> oh merde, allez. Ah Vous oh, m'avez ah. vu des... J'ai des pops <rire> Oh. Ah <rire> <rire> elle a, elle a triple kill. <rire> elle a tout Oh merde, mec, je pensais pas qu'elle allait nous attaquer là. Eh, ce jeu c'est vraiment le, le meilleur jeu entre amis, genre. J'ai comme l'impression qu'il y a une couille dans le pâté. Wouh Je suis resté sur le pot de fer de la plante. Je suis vraiment un trou du cul. Ah, tu m'as buté par la même occasion. Ou quoi T'es quand même en train de te frotter la lave là. <rire> c'est ouais, n'importe quoi. Euh... Comment il fait pour pas mourir Oh elle a fait un cri là. Oh. C'est quoi ce bordel <rire> Yuka, t'es vraiment une salope. Quoi Tu mérites d'aller la lave. Bah, je suis en difficulté. <rire> c'est parce que j'ai un éléphant, du coup j'ai un QI ah. un... un... un... un... un... négatif. Mais les éléphants, c'est trop intelligent comme animal. <rire> <j 'étais. rire> Même Ice Lucky, il, arrive, il perd en mathématiques contre un éléphant Oui, ça c'est très drôle <rire> Alors là, allez <rire> bah, <non>, <rire> mais, mais il est trop con, putain, il pète les couilles <rire> Il pète les couilles il super... <rire> Que les boules, elles vont casser le mur quoi <rire> Et nous, on essaye quand même, on est vraiment des débiles hein. Ouais, on s'entraîne quoi Hop là, hop là, hop là Bah Magic, oh, bah, il, il s'entraîne vachement Il a cru qu'il faisait les poteaux de plantes, il est resté sur le truc pendant une demi-heure Tiens bah, Pas mal l'entraînement hein. Alors... <rire> Ça valait le coup <rire> C'est ah beaucoup trop dur ah Ouah. Ouah. Ouah. Ouah! Ouah! Mais ma Mascard, tu joues pour rien ouais. <rire> J'ai gagné <rire> Euh tombe, tombe Oui ah, tombe est dans, dans le monde de, hein. de Ella. Ella Ella Ella Ella Ella Moi je suis en train de voler hein Ah ah ah I'm a Barbie girl <rire> <rire> You a Barbie girl <rire> C'est cool en tout cas. Ouais, au revoir. Ça va aller le coup. Ah! Au revoir. <rire> Je me suis bien amusé en tous les cas, les amis. On retourne en bonne Attends, dégage, dégage, dégage, dégage, dégage. Allez, salut. Voilà, c'est ça On t'a bien aimé en tous les cas, la mouette qui vole. Quelle salope! Il <rire> mérite vraiment de mourir, ce mec. Hein. Faites quelque chose, hein. un acte terroriste, mais tuez-le. Voilà! Non, t'as l'objet, t'as l'objet. Tiens! Tranchez la gorge. Ouais. à gorge. A la wakbar. Mais ta ah, le. à partir du moment où t'as un carré rose dans ta, dans ta barre, c'est que t'es une sourasse Non c'est que je ah. suis un panda, un éléphant rose Qui se balance eh, sur une toile Toile <rire> as Non fais pas ça, fais pas ça Mais t'es trop con, on peut plus Mais passer Non on peut passer, on peut passer, on peut passer Regarde, regarde, regarde Regarde, tu un éléphant, je passe, qu'est-ce qu'il se passe maintenant <rire> Et pourtant il est lourd hein. Ouais, ouais il fait, des... il fait de la musique <rire> <rire> il, écoute... <rire> il fait un beat, il est content <rire> Non, mais arrête! En fait, le but c'est de pouvoir jouer quand même, hein! NON! <rire> Comment j'ai pu être aspiré? Je suis un éléphant! Il est Alors, illusion. Euh... <rire> ah merde! Je me suis suicidé pour magie On est sur une moyenne de 2 de <rire> Oh, pas mal ça! Je, je peux me... win! Si j'ai la pièce, si je suis le seul à gagner! NON! <rire> NON! Ah, mais je suis premier, je m'en fiche! y en a, ils ont tout ce qu'ils méritent! Aïe oh, J'ai fait un circuit très rapide Ridicule Ah Allez hop, tu meurs Bravo, pas Bravo Magic Nico Magic ah. Rien mes oreilles J'ai gagné <rire> un gros schlag ai Et au, au, final, au final, la hitbox c'est pas plus grosse, hein. c'est juste les oreilles Non, non, non